Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. Vous avez donc élaboré un plan En quelque sorte. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là la bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons antiaériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied On n'est pas assez nombreux. Ça m'a l'air un peu trop risqué. Il n'y a pas d'autre moyen Non, mais vous ne serez pas seul pour cette mission. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée... Mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Vous voulez que je place un de mes hommes sous vos ordres Nous sommes tous des soldats de métier. Si vos hommes ne sont pas prêts à risquer leur vie, vous les voulez vraiment à vos côtés Il a raison, commandant. Les deux équipes doivent être au mieux de leurs possibilités. Je me porte volontaire pas si vite lieutenant, Shepard a besoin de vous pour armer la bombe, c'est moi qui vais avec les Galariens. Avec tout le respect que je vous dois artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit avec tout le respect que je vous dois, j'entends ta gueule Alenco, vous allez avec le capitaine, pas de fioritures compris Oui commandant, on va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions commandant Je suis prête. C'est quand vous voulez, Capitaine. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. h ne prenez pas de risques inutiles en mon absence. Et vous non plus, Commandant. Ça va aller, Lieutenant. Sans doute, mais... bonne chance. C'est une mission dangereuse. Restez sur vos gardes et préparez-vous à toute éventualité. Bien compris, Commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, pied léger, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. sentinelle, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats Si nous avons vaincu les rachnis, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Et cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à sa reine ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous nous ferons. Test de communication. Vous me recevez, commandant 5 sur 5. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. Un coup de main serait pas de refus. Insertion ombre confirmée. Je répète, insertion ombre confirmée. Lieutenant Alenko, avec l'équipe. L'équipe y est prise sous des tirs croisés. Je ne peux pas atteindre les courelles guettes Elles sont hors de portée Quelque chose a brouillé leur système de visée. Ils sont vulnérables. Lieutenant Alenko, protégez Manovai. Ils demandent des attaques satellites. Géto, surveillez les stations de transmission. Alenko vous voyez quelque chose bloquée vaisseau en réapprovisionnement aux stations périphériques. À couvert avant qu'il revienne. le périmètre. Le capitaine Tira est touché. Egor, regroupez vous avec Zeto. Maintenez cette position L'équipe Ombre ne doit plus être loin. Ça y est D Ici, on a accès à la sécurité de la base. On devrait pouvoir couper les alarmes, peut-être même déclencher celles de l'autre côté de la base. Ça nous débarrassera des gardes, mais ça risque de faire beaucoup pour les galariens. Désactivez simplement les alarmes, les gardes on peut s'en occuper. semble-t-il. Je me demande à quoi peut sert bien servir cette courbe. Hey eh oh Il y a quelqu'un Enfin de l'action Ok Il faut les contenir Combler Chargement en cours. nettoyer. Je pas y accéder. Où sont les gars Où est sa reine Non reculé Je travail est d'importance, capitale, pour la glorieuse sauvegarde de mon espèce Cette zone est pacifiée. Ne tirez pas, je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Je ne vais pas vous faire de mal. Qui êtes-vous Ranatanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers un jour ou l'autre, sa reine voudra me découper le cerveau en rondelle, à moi aussi. Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie l'effet de Sovereign sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa reine nous a laissés dans le flou. Vous l'avez aidée et vous ne savez même pas pourquoi Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de sa reine. Je peux vous faire entrer. Vous voyez Accès total à tous les dossiers privés de sa reine. C'est bon. Je peux partir. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi Vous n'allez pas Je ne. Ah, ah J'aime votre façon de croire, je sais pas. un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas sa reine. Qu'est-ce que c'est Une sorte d'ivée Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à tâton, du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une idée Il existe un plan d'existence éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez concevoir votre entendement mon nom est ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que sa reine a trouvé c'est un moissonneur tout court moissonneur un nom donné par les Protéens pour incarner leur destruction qu'importe leur sobriquet nous sommes et c'est ainsi ont disparu il y a cinquante mille ans. Vous ne pouviez pas être là, c'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. vous vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes. les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle Quel cycle Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent et arrivent à leur apogée. Elles meurent. Les n'ont pas posé les points. Citadel n'est pas leur œuvre, pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Votre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution technique. Vous existez avec notre permission... et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonne. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin, puis ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin D'esclaves De ressources La race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation. Sans faille. Vous êtes incapables d'appréhender le serait-ce notre nature. D'où venez-vous Qui vous a fabriqué Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsistons. Où sont les autres moissonneurs Vous êtes le dernier de votre espèce Nous sommes les géants retour à sonner nous assombrirons les cieux des morts vous ne pouvez échapper à votre destin vous n'êtes qu'un simulacre de vie une machine ça se détruit vos paroles sont aussi vides que votre âme Commandant, on a un problème. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là. Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous, et vite Vous feriez mieux de vous tirer de là Cette console ne fonctionne plus. Une idée, Commandant Shepard On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera à nous prendre quand on aura posé la bombe.